Bonjour à toutes et à tous, je suis Rems et ma chaîne 1 hein, est une chaîne principalement dédiée à l'astrophysique et à l'astronomie. Sur ma chaîne vous pourrez donc m'entendre parler d'astéroïdes, d'exoplanètes ou encore même de la vitesse de la lumière. J'utilise pour cela différents formats vidéo, des vidéos avec des animations, des formats plutôt orientés fiction ou même encore en utilisant des jeux vidéo. J'essaie d'intégrer un peu d'humour car, on le sait tous, c'est toujours plus facile d'apprendre en se marrant un peu. Voici quelques exemples. thèmes. gravite entre Mars et Jupiter au sein de la ceinture principale d'astéroïdes. Pour ma part, d'un point de vue physique, je trouve les planètes très proches les unes des autres. Un peu trop proches. Car le vent solaire va tout d'abord frapper la magnétopause, ce qui va un peu la déformer, et il va ensuite au carré, tout ça multiplié par la constante gravitationnelle G. N'hésitez donc pas à venir faire un petit tour, voilà, si ça vous tente. A plus tout le monde, ciao